Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cédric Gears et je vous aide vous les femmes à détruire vos kilos en trop sans faire de sport et en mangeant ce que vous voulez. Alors avant que je vous partage l'aliment du jour qui va vous aider à perdre du ventre beaucoup plus rapidement, dès la première semaine vous allez remarquer les effets, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour euh, être prévenu des prochaines vidéos, des prochaines astuces qui vont vous aider à brûler, vos kilos en trop sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment qui peut, voilà, être utilisé en tisane, qui peut être parsemé sur vos plats préférés, tout simplement. Nous allons parler du persil. Alors, pourquoi le persil Donc, il contient énormément de vitamines, dont la plus importante pour nous va être la vitamine C, parce qu'elle a un effet antioxydant. Donc, non seulement elle va vous aider à brûler du gras, à brûler du gras, tout simplement. Mais aussi, elle a un effet contre le vieillissement. Tout simplement, alors, si vous voulez l'utiliser en botte comme cela, donc mettez-le dans l'eau, dans le réfrigérateur, et changez l'eau de, de, de, en dessous de la botte, tout simplement, tous les deux jours. Voilà, mais consommez-le consommez assez rapidement pour vraiment profiter un maximum de tous ces bienfaits. Euh, sur la perte de poids et aussi elle a, elle agit aussi contre la cellulité. évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain, mais prenez-le régulièrement et vous verrez des changements au fur et à mesure avec le temps. Alors pourquoi elle va avoir une action une action pardon rapide sur votre vente parce qu'elle a une action en fait, qui est toute simple, c'est qu'elle empêche le ballonnement. Donc, vous vous sentez parfois ballonné, vous, vous dites, mais tiens, mais pourquoi je suis autant ballonné Quand je me lève le matin, ben, j'ai presque un ventre plat, mais euh, voilà, arrivé le soir, euh, bam, vous avez un ventre ballonné. Donc, n'hésitez pas à consommer du persil pour éviter cet effet de ballonnement. Elle aide aussi, comme le psyllium, contre la constipation, ce qui va vraiment réguler votre flore intestinale. Et quand vous, vous savez si votre, votre intestin fonctionne bien, donc votre système digestif fonctionne super bien, vous perdrez du poids beaucoup plus rapidement. Tout simplement, alors, elle débarrasse aussi le corps d'excédent d'eau hein, et régule aussi le taux de sucre dans votre corps. Alors, si vous voulez le consommer, voilà, deux cuillères de persil frais dans deux tasses bouillantes et laissez-le reposer et ensuite filtrez le tout pour boire le jus et profiter un maximum de son effet brûle-graisse. Si vous désirez perdre 10 kg dans, dans les cinq mois à venir, je vous invite à m'écrire pour profiter des 45 minutes de coaching gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. Écrivez-moi directement au numéro dans la description ou cliquez sur le lien. Vous allez tomber directement sur une page où sera inscrit mon numéro de téléphone. Écrivez-moi sur WhatsApp et prenez un rendez-vous avec moi. Je vous offre 45 minutes de coaching gratuit pour pouvoir vous aider à perdre 10 kilos dans les 5 mois à venir. Je vous dis à très bientôt.